Hello, je suis Charlotte Tremble et je fais de la natation artistique. Je m'appelle Laura Tremble et je suis membre de l'équipe de France de Natation Artistique. Je vais vous présenter ma routine beauté indispensable pour les Jeux Olympiques avec Agua Resist. Ma routine beauté indispensable, c'est une base de teint, des sourcils bien marqués, des yeux bien expressifs pour qu'on puisse me voir à travers le bassin. Ce que je cherche dans un produit, ce qui est indispensable, c'est que ça tienne dans l'eau. Le rôle que joue le maquillage dans notre sport, c'est de pouvoir transmettre les émotions. Parce qu'on nous voit à de très grandes distances, donc c'est pouvoir marquer toutes nos expressions pour les juges.